Avec la c'est la tête. C'est la tête. C'est la tête. C'est la la la la mais vais la montrer tirer le patakafa. Bat-dilke tire rimaouyaskaf. Bat-chouba va t'en faire un crafal Bat-chouba se tire tout le monde. Oye, Tol burasi qui va si t'en fais Pune. Vagine bat se Qui est-ce qui est-ce qui est-ce est-ce qui est Mukorik courons va flechoux, va batinde les alba, alba va el patam Voche ne va y va quand même haritas Il sonne à faveur à Vadiolaf Taxoul. Divou mi vejateda fouiyi dabat dilk tir remaouiaf. De ou mi vejateda in tir remaouiaf. Il me a tir remaouiaf. Batinde, remeral parouit, vochen, va oblasi ki ke qu'elle na fait. D'ache et vadil k'al valpok michurotalad remoin. Vochen tafen kou ravadil k abdilon gofen kou va oblastiki k valpok. Batim de dil k'al shofen vochen valpok va in rem remtalad. Bat lize o oblastiki valpok metier favlafi kiren vug valpok tigid ko Saint impabib Va gagner mes fouli. Batel patam, t'es nouvel terre, vouloun, goûter nous Va gagner Va donner, basse sympa, bu, ou dorcho.